Bonjour, bienvenue dans Musicam Scribere. Installez-vous et mettez-vous à l'aise. Après avoir fait 5 épisodes sur des notions rythmiques et temporelles des sons, et ben maintenant on va enfin pouvoir évoquer leur hauteur. Comme d'habitude, je vous suggère, parce que je peux pas vous y obliger, de regarder l'ensemble de la série Musicam Scribere, surtout les 3 premiers épisodes. Parce que en plus de me rapporter des vues, ça vous permettra de comprendre tout ce qui sera dit dans cet épisode 9. Alors on commence. Si on vient sur l'épisode 1, on avait vu qu'il y avait une infinité de hauteurs de sons possibles, puisque chaque fréquence de vibration de l'onde sonore donne une hauteur différente, plus grave ou plus aiguë. Mais en musique depuis le Moyen Âge, on s'est restreint à certaines hauteurs de notes possibles. On les a nommées de la plus grave à la plus aiguë. Do Ré Mi Fa Sol La et Si. Je rappelle que deux notes portant le même nom ont une fréquence multiple l'une de l'autre. L'onde sonore d'un Fa 4 vibre deux fois plus vite qu'un Fa 3 par exemple. Sur la portée, on les écrira pas à la même place. Rappelez-vous, en clé de Sol deuxième ligne, le Fa médium est placé ici et du coup le Fa supérieur est placé là. Du coup, on peut enchaîner plusieurs séries à la suite et on n'est pas obligé de commencer sur un Do. Le truc à retenir par contre, c'est que l'ordre des notes ne change jamais. Un Sol est toujours placé entre un Fa et un La par exemple. Bon, maintenant que les bases sont posées et que les rappels sont faits, on va enfin pouvoir rentrer dans la définition d'une gamme, notion de base de la théorie musicale. Une série de ces 7 notes, enchaînées dans cet ordre, eh ben on appelle ça une gamme. Une gamme peut commencer par n'importe quelle note, et le nom de cette note détermine le nom de la gamme. Par exemple, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, c'est la gamme de Ré. La note qui suit la dernière note de la série porte le même nom que la première. Cette note, c'est la tonique de la gamme. Tu retiens, hein Ré dans notre exemple. La gamme peut être descendante ou ascendante. Dans notre exemple, on peut aussi dire Ré, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi. Voilà. Bon alors maintenant on peut rentrer dans le détail et on va parler des intervalles entre les notes. J'attends ça depuis pas mal de temps parce que c'est cette notion qui amènera plus tard à l'étude de l'harmonie. Et moi j'adore l'harmonie. Deux notes successives peuvent être conjointes ou disjointes. Deux notes qui se suivent dans l'ordre d'une gamme, dans un sens ou dans l'autre, hein, sont conjointes. Do et Ré, Sol et La, Si et Do, Mi et Ré, Si et La, etc. etc. Du coup deux notes qui ne se suivent pas dans l'ordre de la gamme et donc qui ont au moins une note d'écart sont dites disjointes. Fa et La. Si et Mi Sol et Ré La et Do Fa et Si Etc etc Donc deux notes conjointes s'écrivent l'une sur une ligne de la portée L'autre sur l'interligne immédiatement au dessus ou en dessous Forcément Elles sont soit ascendantes soit descendantes Deux notes disjointes par contre s'écriront forcément En laissant au moins une ligne ou une interligne entre elles Et là encore elles peuvent être ascendantes ou descendantes Une suite de plus de deux notes conjointes est appelée mouvement conjoint Et une suite de plus de deux notes disjointes s'appelle mouvement disjoint Ces mouvements également peuvent être ascendants ou descendants C'est ce qu'on appelle des mouvements mélodiques Et voilà Alors encore une fois si ça allait trop vite, vous pouvez toujours regarder plusieurs fois Dans le prochain épisode, on va approfondir Cette notion d'intervalle Bonne continuation, faites-vous des câlins, écoutez de la musique Bisous